Voilà, alors nous sommes aujourd'hui à l'oratoire du Louvre avec euh, trois associations qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Peut-être euh, d'abord la halte humanitaire qui est là, euh, ce sont nos voisins en quelque sorte, qui émanent de l'armée du salut. Et puis le CASP, le Centre d'action sociale protestant, euh, qui est euh, donc euh, ben, le centre d'action sociale qui réunit beaucoup, beaucoup de pôles différents pour euh, dans, dans l'aide humanitaire et dans l'aide caritative dans toutes sortes de domaines, on va le voir, très très pluriel. Et puis, euh, un des pôles représentés ici par Chantia avec la clairière. Euh, la clairière qui est une association historiquement euh, liée à l'Oratoire du Louvre, puisque ça a été euh, créé euh, avec l'Oratoire du Louvre ici, euh, et ce sont des gens de l'Oratoire du Louvre qui ont créé la clairière. Et donc, euh, nous allons voir avec eux euh, sont, euh, quelle est la vocation de leur association, mais aussi. Euh, quelle importance a la culture et tout ce qui est de l'ordre du patrimoine à transmettre, à, à faire vivre, euh, du patrimoine aussi à, re, à recevoir, aussi des bénéficiaires des associations, euh, quelle importance a dans l'aide sociale Voilà, ce sera notre thème pour aujourd'hui. Alors je vais peut-être vous demander de vous présenter pour la halte humanitaire. Merci. Euh, Marie Cougoureux, Donc, je suis chef de service pour la halte humanitaire qui est un projet de la Fondation Armée du Salut. Et effectivement, on est situé aujourd'hui dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement, qui est à 250 mètres d'ici. Et on est installé dans ces locaux depuis décembre 2020 et à titre temporaire. Donc nous, on a une convention temporaire jusqu'à mars 2022. Je ne sais pas me tomber dans les dates. Et voilà, on est un centre humanitaire médico-social spécialisé sur les personnes en situation de rue, demandeuses d'asile ou réfugiés politiques. Et ensuite, on a effectivement un volet euh, d'apprentissage du français et un volet culturel. Donc Bonjour, je suis Chancier Euphrosine, je suis directrice de pôle. Euh, mon pôle est composé d'établissements et de services qui étaient anciennement gérés par la clairière. La clairière étant une association qui a été créée par l'Oratoire du Louvre, tout comme le CASP. Euh, et dans ce pôle, j'ai un centre social qui maintenant s'appelle La Clairière. On a remis le nom euh, historique de La Clairière au centre social qui est à l'origine euh, la première structure qui a été créée par l'Oratoire du Louvre et qui, euh, et qui est le cœur de ce pôle. Et j'ai également euh, un service petite enfance qui accueille euh, des enfants de 0 à 4 ans. Euh, avec un multi-accueil, un lieu-accueil enfants-parents et un relais pour les assistantes maternelles et les auxiliaires de PUAIR. Et j'ai une équipe de prévention sociale qui, elle, gère euh, des jeunes qui sont en situation de rue sur le centre de Paris et sur les Halles, euh, surtout euh, des jeunes qui sont... Euh, en très grandes difficultés et qui, sont, qui ont besoin euh, d'être accompagnés et d'avoir des travailleurs sociaux qui viennent à la rencontre psychologues, euh, assistantes sociales et qui leur permettent de recréer un parcours de vie euh, en partant de là où ils sont je gère aussi un ESI pour les familles qui sont à la rue donc un espace solidarité insertion qui accompagne des familles euh, qui sont en situation de rue qui ont besoin d'avoir un petit déjeuner, qui ont besoin de prendre une douche, qui ont besoin d'avoir un accompagnement euh, social et puis qui ont besoin aussi de euh, pouvoir se reposer euh, et faire une trêve euh, dans leur parcours de rue. Voilà. Merci beaucoup, Chancia. Aurélie Bonjour à toutes et tous, écoutez, je suis tout simplement ravie euh, d'être euh, ici euh, au sein de l'oratoire du Louvre, un lieu qui, euh, pour le CASP que je dirige, le Centre d'Action Sociale Protestant, un lieu qui évidemment est fort d'histoire. Alors, euh, quoi de mieux que de venir le jour de la journée du patrimoine pour, euh, pour pouvoir vous parler du CASP, de ce Centre d'Action Sociale Protestant euh, qui existe depuis maintenant euh, des années et des années et qui agit euh, auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Notre association agit de façon polymorphe, nous avons des maraudes, des équipes de travailleurs sociaux, de professionnels qui vont à la rencontre de ceux qui en ont besoin. Chancia vous l'a dit, elle s'occupe tout particulièrement de ces personnes, de ces jeunes que vous retrouvez au cœur de Paris, dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième et quatrième arrondissement, et qui, sont dans, qui vivent dans une situation de rue et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien et qui ont besoin de nous pour avancer. Au sein de notre association, nous avons aussi des accueils de jour. Chancia gère l'accueil de jour autour des familles, mais nous avons aussi un accueil de jour très, je dirais, historique euh, autour de la nation, et qui accueille des hommes et des femmes euh, en situation de très grande précarité, des hommes et des femmes qui ont besoin tout simplement de réconfort, qui ont besoin de prendre une douche, qui ont besoin de euh, se vêtir, qui ont besoin de rencontrer un travailleur social pour pouvoir avancer, pour pouvoir euh, euh, s'en sortir. Nous avons également, et c'est là le cœur, je dirais, Aujourd'hui de l'activité du CASP, nous gérons des centres d'hébergement d'urgence dans leur très grande diversité. Euh, les, le jargon du centre d'hébergement d'urgence est très complexe et je vous en dispenserai aujourd'hui, euh, mais nous, nous gérons des centres d'hébergement d'urgence pour ceux qui n'ont pas de toit ou pour des personnes qui ont des toits insalubres et qui méritent de, de, de vivre dans des conditions euh, tout autres ces centres d'hébergement d'urgence peuvent accueillir des familles peuvent accueillir des femmes seules des femmes victimes de violences, je pense à un dernier centre d'hébergement d'urgence que nous avons ouvert très récemment euh, à, à proximité de l'Opéra Garnier dans un lieu absolument improbable, un hôtel 5 étoiles, une fois n'est pas coutume. Et, et ces femmes victimes de violences, ces femmes qui appartiennent à des réseaux de prostitution, ont besoin de se poser, ont besoin de se reposer, ont besoin d'une réponse de bien-être tout particulièrement. Et c'est ce que nous offrons euh, dans, notre, dans notre association, c'est ce que nous offrons modestement. Des centres d'hébergement d'urgence, je vous le disais dans cette... Le très grande diversité et puis aussi des pensions de famille, euh, ces petites bâtisses qui proposent une réponse à dimension humaine dans lesquelles nous accueillons 25 personnes qui souvent ont eu des très longs parcours de rue, 15-20 ans, qui sont très éloignées de l'emploi, qui sont souvent dans des addictions euh, très importantes et ces pensions de famille sont des véritables lieux de vie en sus de, du logement. Nous avons des espaces collectifs dans lesquels nous proposons de boire un café, de procéder à divers, diverses activités, à artistique notamment, mais on en reparlera sûrement tout à l'heure et puis au CASP, au-delà de ces maraudes, de ces accueils de jour de ces centres d'hébergement d'urgence dans leur très grande diversité au-delà du logement dont je viens de vous parler ces fameuses petites pensions de famille eh bien nous avons des actions autour de l'apprentissage de la langue française notamment à la clairière, nous avons des actions autour de l'emploi, nous nous occupons des bénéficiaires du RSA au final au CASP aujourd'hui ce sont 600 salariés qui œuvrent avec l'énergie de 200 bénévoles 200 bénévoles qui acceptent régulièrement, avec plus ou moins de fréquence en fonction de leur disponibilité, de nous donner de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences et qui viennent apporter un véritable supplément d'âme aux salariés qui composent le CASP. Des salariés, des bénévoles, je vous le disais, et puis... Des personnes accueillies et hébergées qui composent notre association et qui sont aujourd'hui près de 100 000. Alors certains sont là plus ou moins régulièrement évidemment. Il y a ceux que nous hébergeons et qui sont là de façon très pérenne. Et puis il y a ceux qui viennent fréquenter les accueils de jour, ceux qui viennent fréquenter nos permanences emploi, nos permanences diverses et variées. Et donc au total ce sont 100 000 personnes qui peuvent bénéficier de notre soutien, qui peuvent bénéficier de notre accompagnement, qui peuvent bénéficier de notre chaleur humaine. Merci Aurélie. Donc on voit beaucoup, beaucoup d'accueillis dans ces dans ces associations, avec des vocations très particulières pour chaque pôle, hein, tout ça est, est avec toujours un, un public très ciblé. Alors peut-être à la halte humanitaire, c'est peut-être très généraliste, parce que là vous répondez à une multitude de besoins dans le même lieu, en fait, d'après ce que je comprends. Voilà. Alors peut-être prendre le micro et Pardon. parce qu'en fait les personnes que vous accueillez ont, ont des besoins qu'il faut d'abord identifier. En fait, quand ils arrivent chez vous, là c'est vraiment avec des besoins très multiples, très multiples. Et on est sur un public spécifique. C'est vrai oui. que nous la halte, fait enfin, on a construit le projet de la halte à La Chapelle à l'époque où il y avait encore des campements. Donc entre, ben, on est arrivé sur 2017, entre 2017 et 2019 on était à La Chapelle, donc on était au plus près des campements et on a commencé, on nous a... Alors quand vous parlez de campements, ce sont des campements qui, donc, qui émanaient d'où Enfin pourquoi des campements et euh, comment, ça se, comment ça se faisait ces campements Qu'est-ce que qu c'était que la réalité de ces gens En fait, euh, tous les jours sur Paris en France, des personnes arrivent pour demander l'asile. Et euh, évidemment, les personnes qui vont arriver sur Paris vont, euh, bah, évidemment, en tous les cas, avec, euh, vont arriver plutôt dans le nord-est parisien, où historiquement, il y avait, après les printemps arabes, et puis les Roms, etc., déjà des, des campements qui s'étaient. Donc des campements, c'est des personnes qui vont euh, trouver une tente et s'installer euh, quelque part. Et après, quand il y a 20, 40 tentes, 200 tentes, ça, ça constitue un, un campement. Euh, ces campements, on les a vus euh, vraiment grossir euh, à partir de 2015. Euh, nous, le public qui était dans, ce, enfin, le était dans ces campements venait beaucoup d'Afghanistan, un peu du Pakistan, et puis d'Afrique de l'Est, Érythrée, Somalie, Éthiopie, Soudan et Sud-Soudan. Et donc après, il y a d'autres communautés, mais c'était majoritairement représenté par ces, ces personnes. Et euh, c'est des personnes qui viennent demander l'asile. Alors soit elles arrivent et le temps de mettre la procédure en place, ben, il y a un temps de rue soit le dossier administratif va être bloqué pour X ou Y raison et donc les, per les personnes vont perdre les conditions matérielles d'accueil, donc avec le droit d'asile, l'État est en devoir de donner des conditions matérielles d'accueil minimum, euh, un hébergement dans une association par exemple, 200 euros, euh, etc. Et euh, donc ces personnes vont perdre ces conditions matérielles d'accueil pendant un temps, alors qu'elles sont toujours en procédure. Après il peut y avoir également des personnes, peu de personnes déboutées, généralement les personnes déboutées, il y en avait peu dans les campements, aussi des, des réfugiés politiques, donc c'est une autre problématique des gens qui euh, accèdent à la protection internationale, mais euh, bah, vous rentrez dans les problématiques de, de grands précaires euh, parce que parfois ils parlent pas la langue, ils n'ont pas réussi à raccrocher bah, le droit commun, donc euh, les services, euh, le travail, euh, un logement, dans le... et donc ils vont se re-retrouver à la rue et euh, logiquement vont repartir vers les communautés, euh, leur communauté, et donc dans et donc ça s'est beaucoup passé à la chapelle port de la Villette depuis 2015, euh, avec la situation euh, de la crise sanitaire. Énormément de personnes ont été, euh, pour des raisons sanitaires, mis, il y avait le parc hôtelier, effectivement, qui était très disponible. Donc beaucoup de personnes à la rue, hein, de manière générale, ont été mis à l'abri dans les hôtels. Il y a eu moins de campements, puis bon, on va dire qu'aujourd'hui, il y a une politique aussi euh, d'État qui, qui souhaite qu'il n'y ait plus du tout de campements. Donc les personnes sont empêchées de s'installer. Euh, donc nous, en tous les cas, il y avait une grande problématique dans ces campements, c'est euh, l'accès à l'hygiène, notamment, l'accès à l'eau, l'électricité, vraiment les premières, euh, les premières nécessités. Les premières nécessités. Et donc on nous a, nous on faisait un petit déjeuner, donc la fondation, l'armée du salut, faisait un petit déjeuner euh, 7 jours sur 7 à côté de ces campements, donc Porte de la Chapelle, et la ville, de, financée par la ville de Paris, euh, et la ville de Paris, donc ensuite, nous a mis à disposition les clés d'un entrepôt vraiment sous la 1, euh, enfin, c'était des entrepôts euh, à aménager. La première chose qu'on a aménagée, c'est euh, des blocs sanitaires pour euh, l'accès à l'hygiène, à une salle de repos. Euh, le principe basique, le départ des accueils de jour. Euh, donc accès au repos, euh, accès à l'électricité, à la douche, à l'hygiène, à l'eau. Et euh, petit à petit, nous, on a constitué, constitué le programme de la halte euh, en proposant aux maraudes qui étaient sur place, spécialisées, par exemple la maraude de France Terre d'Asile, qui va faire l'information et l'orientation sur les campements, ou euh, la maraude du SAMU Social, qui va faire les premiers soins. Euh, toutes ces maraudes, donc de différentes associations, à venir autour de nous, autour de, de ces entrepôts et des blocs sanitaires. Et comme ça, c'est constitué petit à petit le programme de la halte. Aujourd'hui, on est 16 associations, donc nous, on coordonne l'arrivée de ces associations. Et effectivement, on a un volet médical qui est constitué du SAMU Social, d'une équipe de la ville de Paris de Amalf, une équipe de bénévoles, une association protestante, qui vient le week-end. Puis après, on a un volet social qui est constitué, pareil, de, de différentes associations, euh, des psychologues, une, une autre association. Donc c'est un programme accueil de jour. On n'a on pas, pas le statut juridique, mais on est un programme aujourd'hui accueil de jour, type accueil de jour, ouvert 7 jours sur 7, et spécialisé sur la question de l'asile, et donc euh, aussi de, de ces nationalités-là, donc avec les langues, les médiateurs, les traducteurs, qu'il faut... Et euh, on s'est euh, spécialisé aussi sur la question des hommes euh, majeurs isolés euh, parce que dans les campements, quand même assez régulièrement vont être identifiés euh, les mineurs, les femmes, les personnes en situation de handicap et ça ne va pas assez vite mais quand même ces personnes sont normalement sorties euh, en priorité des campements pour des questions de, de, avec des critères de vulnérabilité en fait. Toutes les associations sont un petit peu saturées donc ne rester dans les campements que les hommes majeurs isolés. D'accord. Voilà. Alors, peut-être il y aurait énormément de choses encore à dire sur cette, euh, sur, sur l'organisation même euh, et le quotidien de la halte humanitaire. Peut-être, euh, Aurélie, simplement euh, sur la question de, euh, de, de l'hébergement d'urgence, est-ce que vous pouvez expliquer Moi, ça me, je trouve que c'est toujours miraculeux. Il y a un hôtel vide, puis tout d'un coup, ça devient un centre d'hébergement. Et j'ose dire tout d'un coup, parce que par soi, ça se fait en très peu de temps où ça devient un centre d'hébergement d'urgence pour un public qui n'aurait pas du tout été forcément dans ce quartier-là, pas du tout dans cet hôtel-là ou sur pendant son activité. Et donc comment, comment ça se passe Comment on fait pour faire devenir un hôtel 5 étoiles auprès de, de l'Opéra Garnier en hébergement d'urgence pour des femmes en difficulté Alors comme vous l'avez compris, on ne transforme pas tous les, tous les matins un, <rire> un hôtel 5 étoiles en un centre d'hébergement d'urgence. Euh, mais c'est vrai, euh, et, et, et tu as raison, aujourd'hui le monde associatif, j'ai envie de dire malheureusement, euh, est obligé de, de devenir très agile et de, et, et de très vite faire avec un hôtel, avec des bureaux, euh, un centre d'hébergement d'urgence. Alors on a acquis une véritable compétence finalement en termes de transformation de lieux euh, en euh, des, des centres d'hébergement d'urgence. C'est ce qu'on appelle les centres d'hébergement d'urgence temporaires. Euh, précédemment, euh, en France et notamment à Paris, euh, nous avions des centres d'hébergement, de réinsertion sociale ou d'urgence euh, pérenne. C'est-à-dire que nous gardions pour une certaine, euh, une certaine période avec des conventions, si vous voulez, pluriannuelles. Aujourd'hui, le système a changé et nous devons nous adapter aux opportunités. Euh, de nombreuses personnes, euh, et vous l'avez dit, euh, les, des migrants, mais pas que, hein, se retrouvent en situation de rue. L'État ne sait pas comment faire et demande donc aux associations de trouver des opportunités immobilières. Euh, nous proposons donc ces opportunités immobilières à l'État dès que nous les avons trouvées, en leur disant, écoutez, euh, si vous avez un besoin, nous avons tel et tel bâtiment que nous pouvons euh, transformer. C'est ce qui est arrivé avec ce, cet hôtel 5 étoiles et c'est ce qui arrive assez régulièrement. Donc aujourd'hui, le Casp, mais comme d'autres associations, comme comme aussi l'Armée du Salut, nous nous transformons en, en gestionnaire immobilier, enfin, avant, gestionnaire, en prospecteur immobilier, puis en, euh, nous faisons de la maîtrise d'ouvrage. Nous, nous touchons au patrimoine, nous faisons des travaux très rapides. Alors encore plus quand il s'agit d'un hôtel 5 étoiles, il n'y a, a pas beaucoup de travaux à faire vous l'imaginez, euh, mais dans des hôtels je dirais 3 étoiles comme on a pu récupérer l'année dernière à Paris on a procédé à quelques travaux euh, nous avons notamment repensé l'espace collectif pour permettre aux personnes de, de, de prendre leur repas nous avons peut-être procédé à quelques travaux au niveau des sanitaires et très vite nous installons les familles ou les, ou les hommes et les femmes dans, dans, dans, dans, ces, dans ces lieux nouveaux euh, C'est euh, évidemment, on pourrait se dire euh, quelle magie, et en même temps. Euh Aujourd'hui, on se dit qu'il faut sortir de cet hébergement temporaire. C'est vrai que nous sommes agiles, nous pouvons le faire. Nous avons ouvert au CASP des centres d'hébergement d'urgence en un jour, et je vous dis bien en un jour. Pour autant, nous ne, nous ne devons pas nous satisfaire de cette situation. Les familles, les, les, les femmes et les hommes sont amenés à être déplacés de façon très régulière d'un lieu à un autre parce que ce centre d'hébergement d'urgence, cet hôtel transformé qui va avoir une convention pour... Pour parfois trois mois, six mois, un an, peut-être deux ans, et bien à l'issue de cette période, les personnes vont devoir trouver un autre lieu d'attache. Et alors pour les enfants, pensons à ces enfants qui peuvent arriver en cours d'année scolaire et qui, trois mois, six mois après, vont devoir à nouveau être rescolarisés ailleurs, vont devoir quitter leurs amis, vont devoir changer d'enseignant, vont devoir changer de méthode pédagogique. Donc aujourd'hui, la bataille des associations, qui évidemment sont, seront, seront toujours en capacité de s'adapter pour pouvoir trouver des solutions pour ceux qui en ont besoin, la bataille du monde associatif, c'est de dire qu'il faut un nombre de centres d'hébergement d'urgence suffisant pour accueillir ceux qui sont dans la rue. Mais surtout, il faut du logement parce que l'hébergement c'est vraiment c'est j'ai envie de dire une situation c'est pour les situations d'urgence et aujourd'hui on normalise l'hébergement alors ce qu'il qu faut faire c'est proposer des solutions de logement pérennes qui permettent à toutes ces personnes de vivre de façon autonome elles pourront malgré tout bénéficier d'un accompagnement social à distance on appelle ça des, des visites à, nous, travailleurs sociaux pourront faire des visites à domicile on doit aller chercher du logement plus de logements et on sait aussi que dans le centre d'hébergement d'urgence, nombre des personnes que nous accueillons sont en situation d'irrégularité sur le territoire, que ces personnes n'ont pas accès au logement. Il faudra donc continuer à faire de l'hébergement, mais de l'hébergement pérenne. Même si, encore une fois, le CASP comme les autres, aujourd'hui ont acquis une véritable expertise et peuvent faire vite avec plus ou moins moi j'ai envie de, de, juste de rebondir sur ce que, disait, euh, ce que vous disiez à l'armée du salut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on prodigue euh, de l'accompagnement social dans nos structures comme le centre d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire qu'on est là pour héberger, on est là pour euh, euh, permettre aux personnes de, de, de se nourrir évidemment, de se vêtir, on est là pour euh, les accompagner socialement, faire en sorte que leur démarche administrative aboutisse. À la humanitaire, ils sont dans une situation d'extrême urgence, donc on est vraiment autour des premières nécessités. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on aille plus loin et que notre, euh, notre accompagnement social ne se cantonne pas à l'hébergement, ne se cantonne pas à l'accompagnement autour des démarches administratives, mais que le lien, que la culture, que le sport, que le bien-être soient au rendez-vous de façon systématique dans nos structures et dans nos méthodes de travail et dans, et, et dans nos compétences. Et aujourd'hui, le monde associatif, sûrement, pardon de le dire ainsi, mais grâce à la crise de l'accueil, avance. C'est-à-dire qu'avec tous ces nouveaux migrants qui sont arrivés, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler l'aspect culturel, le vivre ensemble et qu'accompagner socialement euh, euh, comme, comme ça pouvait être le cas précédemment, ne répond plus aux besoins des personnes que nous accueillons et que nous hébergeons et qu'il est vraiment important d'aller tirer ces fils magnifiques des cultures, ces fils magnifiques des activités sportives et ces fils magnifiques du bien-être. Alors peut-être, Chantia, vous pouvez nous donner un exemple qui s'est réalisé à la clairière autour d'adolescents qui sont allés chercher dans leurs ressources propres, dans leur imaginaire, dans leur façon de travailler ensemble, dans leur capacité à inventer quelque chose ensemble, pour créer un journal. Euh, alors, juste avant de parler du journal, je disais à Aurélie que la première fois que je suis venue ici, c'était il y a dix ans, et j'accompagnais un groupe de jeunes filles qu'on accueillait à la clairière et à la prévention, donc dans les deux structures, et on avait monté un groupe de chants, C'était des jeunes filles qui avaient besoin de se retrouver et de chanter. Et elles m'ont pris la tête, vraiment. Elles ont insisté beaucoup, beaucoup. On veut chanter, on veut chanter, on veut chanter. Et elles ont commencé à chanter et je me suis dit « oh tiens, il y a un petit talent, il y a un petit truc et de la motivation surtout ». Et c'était des jeunes filles qui avaient énormément de questions existentielles, vraiment, euh, une étant en fugue, une autre étant en conflit avec euh, les parents, une autre avec les frères et sœurs, enfin, une autre se posait des questions identitaires. Euh, et, et on a pris cette opportunité, j'ai appelé euh, une coach de chant, on les a formées en groupe, et le premier concert qu'elles ont fait, c'était ici. C'était à l'oratoire euh, du Louvre, elles ont chanté du Céline Dion ici, ça peut paraître... Oui, non, pas voilà. Mais, euh, et c'est encore aujourd'hui, pour celle, j'en ai une avec qui je, je, je continue à avoir des contacts, hein, c'est l'un des plus beaux souvenirs euh, de, de son adolescence, euh, que d'avoir pu mettre les pieds dans ce lieu et d'avoir pu se performer. Je trouvais que c'était important pour moi d'en de, parler, parce que c'était parce que une expérience qui était chouette. Et, euh, et finalement assez euh, drôle quelque part. Euh, la, la, la culture est, est un biais d'accompagnement parce qu'il permet à ce que des passions se révèlent. Ça c'est la première chose. Euh, je parle beaucoup de la jeunesse puisque j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes et des jeunes en très grande difficulté. Mais euh, je, je dis souvent que lorsqu'un jeune, un adolescent a une passion, ben ça l'omnibule, il est totalement focalisé sur sa passion et ça, évite, ça lui évite de faire autre chose, ça lui évite de traîner, ça lui évite de, euh, de s'ennuyer parce que l'ennui euh, est vecteur et facteur de, euh, ben de parfois de bêtises. Euh, et, euh, et puis ça lui permet de faire des rencontres et de très belles rencontres et des rencontres qui peuvent durer toute la vie. Euh, nous avons euh, monté euh, l'année dernière un journal avec des euh, enfants, alors enfants euh, ados, pré-ados euh, et, et ça a créé un groupe hein, et un groupe qui s'est mis à réfléchir et un groupe qui s'est mis à se passionner qui s'est mis à se passionner autour de l'écriture. Euh, on est beaucoup en train de se plaindre de, de nos jeunes qui lisent plus, euh, qui écrivent en texto, qui sont très sur les réseaux sociaux. Et finalement, le fait qu que ce groupe hein, de garçons et de filles euh, ait pu se constituer autour euh, euh, d'un vecteur qui était celui de raconter Raconter ce qu'ils avaient envie de raconter, ce qui les concerne, ce qui les préoccupe, hein, euh, a permis à ce qu'on puisse, à travers ces, euh, ces heures et ces heures de travail, puisque pour créer ça, euh, il faut beaucoup de travail, euh, a permis à ce que certaines histoires compliquées de certains de ces jeunes hein, puissent être dites autrement, euh, d'une manière qui euh, leur était plus facile, hein, a permis à ce que euh, ces passions euh, qu'ils ont et qu'ils n'osaient pas admettre et avouer j'ai envie de travailler dans la mode hein, quand, euh, quand mon parent euh, n'a pas forcément euh, l'accès social euh, qui, qui, qui permet dans l'imaginaire collectif de se dire je vais devenir créatrice ou créateur de mode hein, euh, forcément ben, euh, on n'ose pas euh, avoir ces envies et, et ça permet à ce que ces passions puissent se révéler, euh, ça permet à ce que des parents viennent à la restitution de ce journal euh, sans forcément comprendre la langue, mais en étant très fiers de son enfant qui présente son travail avec beaucoup de de timidité parfois, mais aussi avec beaucoup de, de courage parce qu'il bah, faut pouvoir lire face à un public euh, un texte qu'on a écrit euh, et puis ça permet aussi à ce que ces jeunes puissent garder dans leur tête, et en tout cas dans leur, dans leur histoire, euh, un moment où ils ont rencontré des journalistes professionnels qui leur ont fait, euh, qui leur ont donné de leur temps, euh, qui leur ont expliqué euh, leur métier, euh, qui ont peut-être suscité des vocations euh, permis de rencontrer euh, des... Euh, alors il y a un youtubeur que moi je ne connaissais pas hein, mais qu'apparemment tous les adolescents connaissent mon fils en l'occurrence connaît me dit, oh, ils les ont rencontrés, bah oui euh, donc un peu jaloux mais euh, ça, ça a permis à ce que ces jeunes puissent vivre euh, un temps de partage euh, dans leur quotidien, un peu hors du commun, mais en même temps qui finalement ne devrait pas être exceptionnel, et c'est ce que nous essayons de mettre en place. Euh, Aurélie parlait du, de, de, de la culture qui permet à ce que les associations puissent... Euh, Travailler dans la globalité, euh, la culture fait partie de chaque être humain, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre patrimoine, on a la musique, on a la nourriture, on a la, euh, le, enfin, la, les vêtements, c'est de la culture, euh, on a la littérature, la langue, et cette culture-là, à partir du moment où elle est valorisée, et quand elle commence à être valorisée dès le plus jeune âge, permet à ce que euh, des adolescents puissent... Euh, aller à l'école en se disant je suis capable de faire ça euh, se relever sur sur, sur un échec au niveau d'une note en se disant, c'est pas grave euh, parce que comme j'ai été capable de faire ça, je suis capable de faire euh, autrement et mieux et c'est euh, tout ça que dit ce journal je suis désolée, je, non, non, je non, prends non, beaucoup de temps mais, merci beaucoup, mais bien voilà, c'est tout ça que donc dit voilà, ce journal le journal, journal C'est Nous qui annonce la couleur hein, <rire> et qui, et qui est euh, donc une réalisation de ces jeunes qui ont travaillé ensemble et qui ont créé euh, une œuvre ensemble peut-être on peut parler de la sculpture à la Halte humanitaire. Vous allez bientôt faire une exposition des œuvres qui ont été faites dans la halte. Non, mais oui, tout à fait. Je vous rejoins euh, en fait complètement sur l'accompagnement social. Nous, on a essayé de mettre très rapidement dans l'urgence des, des travailleurs sociaux, des intervenants sociaux pour euh, bah, pour aider dans les situations administratives. Mais effectivement, aujourd'hui, la question et c'est vrai que c'est important de le répéter, elle est plus temps de permettre à des personnes. Évidemment, on sécurise, mais de de permettre à personne de faire seulement, en fait, leur procédure administrative, mais c'est toute la question de l'accompagnement global, évidemment, des personnes à la rue, mais même aujourd'hui, dans l'hébergement, euh, les travailleurs sociaux n'ont plus le temps d'accompagner de manière globale. Il euh, euh, y a peu d'animateurs, enfin, on, on est... Euh, et nous, on est face à un public qui s'ennuie, euh, qui n'a accès à rien. On est face à des jeunes de 18 à 40 ans qui sont euh, seuls et qui euh, ont... Du mal à créer du lien, évidemment, mais surtout n'ont accès à rien, ni au sport, ni à la culture. Et... Le, le pire ennemi dans ce cas-là, c'est le vide. Quoi. Il, y il y a, a, il y a, a, il y a, a du vide, vide. Oui. il y a un vide à, à remplir. Et, euh, et très vite, même si on est dans un projet d'urgence, on s'est posé la question de comment accompagner ces personnes au quotidien. Une fois qu'on a donné la douche, une fois que le médecin est passé, ben, les personnes étaient euh, dans la salle à rien faire. Parfois avec des téléphones portables, à jouer à, à des petits jeux sur les téléphones, mais toute la journée. Et... Ces personnes peuvent passer 18 mois à la rue. Et nous, on va ensuite trouver des psychologues. Mais c'est évident que quelqu'un qui n'a rien à faire pendant 18 mois a besoin d'un psychologue au bout de 18 mois. Il n'y a même pas besoin de... Donc on, on, est... a vu, on a vu tous avec la pandémie ce que ça faisait de tout d'un coup ne Absolument. plus avoir d'activité classique, enfin ouais. habituelle, et le vide que ça provoque et des problèmes psychiques que ça provoque. Exactement. Et donc on a, on a fait une il y a, ça fait deux ans presque nous on est un jeune projet hein, enfin après on n'a pas réinventé la poudre mais on est un jeune projet et donc très rapidement on a demandé l'intervention d'artistes on a demandé l'intervention d'artistes qui n'étaient pas financés. mais on voulait aussi les rémunérer parce qu'il faut aussi on voulait pas Passer que par le bénévolat, on voulait des artistes bah, qui sont artistes dans la vie de tous les jours et qui puissent venir amener une compétence assez forte euh, à la halte et créer un quotidien donc tous les jours, 7 jours sur 7, en ce moment pas le week-end, euh, mais là du coup 6 jours sur 7, le samedi l'artiste est revenu, on a des artistes qui viennent de 14h à 15h30. Euh, il y a différentes associations, artistes indépendants, la Maison des artistes euh, français. Euh, on passe par l'association Les Ateliers d'Artistes en Exil, euh, qui nous ont fait rencontrer des réfugiés politiques qui eux-mêmes étaient artistes dans leur propre pays et souvent ont quitté à cause de leur pratique euh, ben, ces pays parce qu'ils étaient en danger. Donc, sont toujours artistes en France et donc euh, maintenant viennent euh, à la halte. On a la compagnie Manque pas d'air, c'est des, des chanteurs euh, lyriques. Euh, également qui appartiennent pour certains à l'Opéra Garnier et qui, viennent, int qui interviennent le mercredi, donc on a de la sculpture, de la peinture, du dessin de la couture, enfin customisation d'habits euh, on a différents ateliers et l'idée c'est de pouvoir avoir euh, bah, ces ateliers de, 15, de 14h à 16h ouverts euh, comme on est sur un public qui ne peut pas se mobiliser, qui a d'autres priorités bah, c'est de faire en sorte que les ateliers soient toujours ouverts, il n'y a pas besoin vraiment de s'inscrire dans la, dans la durée parce que ben, il y a la question de pouvoir se mobiliser même une fois par semaine, ce n'est pas évident. Donc on essaie de, de faciliter cette entrée-là. Et euh, ben, effectivement, là, on arrive, je pense que c'est un des seuls endroits dans le lieu où on est à égalité avec le public qu'on accueille. Même le cours de français, on est dans une relation euh, ben, d'apprenant et de quelqu'un qui apprend. Et, de quelqu qui... et donc là, on est à égalité et on va apporter euh, ben, ce qu'on a de plus précieux, hein, dans un atelier de dessin, dans un atelier de sculpture, et la rencontre est possible. On travaille beaucoup sur les prénoms, on fait en sorte que les gens se rencontrent, évidemment, entre eux, de nous, nous enfin, que nos équipes, nos équipes, on demande à nos équipes, même l'agent de sécurité ou le travailleur social, de participer aux ateliers. Et, euh, évidemment, après, il y a toute la dimension de bien-être, tout simplement, de penser à rien, de toucher la terre, de Enfin, voilà. se, se concentrer sur autre chose que tous les problèmes, c'est ça. Qui anime tout le temps le, le, le cerveau. Il y, y, euh... oui, y a une, y a une, une libération de l'esprit, en fait, à ce moment-là. Oui, oui, y a, y a, euh... oui c'est la, la partie aussi juste, euh, le droit au bien-être, en ouais. fait. Le ouais. droit à ne pas penser à ses propres problèmes, ouais. à toujours être sur soi et à pouvoir faire partie du groupe, penser à rien, ouais. être concentré sur quelque chose euh, mm -hmm. bah, de plus immatériel et, plus, et aussi important. Voir plus bien que sûr, euh, bien sûr. parfois pouvoir se doucher seulement. Alors, Aurélie, peut-être un, un projet emblématique qui vous tient à cœur dans, au CASP Il y en a beaucoup, mais. Euh... Avant d'arriver sur un projet, déjà dire que enfin, ce qui est important pour rebondir, hein, c'est de découvrir aussi les cultures des autres. C'est-à-dire que ce qui, nous, il faut absolument qu'on arrive à trouver des moyens pour faire connaître nos cultures à ceux qui viennent, notamment d'ailleurs, dont, dont vous vous occupez dont on s'occupe aussi, euh, mais c'est aussi de voir comment on peut trouver des moyens pour découvrir leur culture, pour apprendre à vivre ensemble. Et ça, c'est parfois un peu plus compliqué à, à, à faire, mais c'est vraiment important qu'on garde toujours à l'esprit cette idée de découverte réciproque, de culture réciproque. Euh, voilà, et donc on, toutes les associations font preuve d'inventivité pour trouver des, des, des actions culturelles autour de cela. Juste aussi pour vous dire qu'il y, y a des actions artistiques et culturelles qui sont très simples, enfin pas artistiques mais culturelles, c'est d'aller voir. Euh, c'est la première chose qu'on fait dans le monde associatif, c'est-à-dire qu'on va visiter des musées avec les personnes accueillies et hébergées, on va visiter un temple, on va visiter une assemblée générale, l'assemblée nationale, pardon, on va visiter, euh, euh, je sais pas, euh, tous les lieux culturels et et artistique euh, important de, de, de, de Paris ou d'Île-de-France de, ou de, ou de, ou c'est très important et plus ça va, plus on le fait visiter mais dans des moments privilégiés parce qu'avant, quand on procédait aux visites on y allait souvent en groupe et puis finalement on s'est rendu compte en échangeant avec les personnes qu'on accueille et qu'on héberge avec cette, cette écoute attentive qu'on a, qu a pu euh, tous, toutes et tous poser on s'est rendu compte que euh, le côté euh, sorti en groupe bah, c'était pas toujours ce qu'ils souhaitaient ils avaient beaucoup envie, finalement, de, de pouvoir visiter dans des moments un peu plus privilégiés avec euh, quelqu'un qui leur ressemble ou qui leur ressemble moins. Et donc c'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive à inventer et qu'on essaye de faire au sein du CASP, c'est de euh, faire des sorties culturelles à, à plus petite échelle. Ce que je voulais dire aussi, donc en binôme, ou pourquoi pas avec des petits groupes de 2, 3, 2, 3 4, et la relation se fait, et du coup on peut aller boire un café ensemble, on peut se raconter nos vies, on peut se parler de nos familles, on peut se parler de nos passe-temps, on peut se parler de nos loisirs, et c'est très, ça, ça marche mieux. Ça marche mieux parce que sinon, dans le monde, de, de quand on pénètre dans cette, cette, cette question de la culture et du social, je vais vous faire une confidence, on doit euh, accepter la frustration. Les équipes, qu'elles soient bénévoles ou qu'elles soient salariées, quand elles touchent à la culture, euh, elles sont confrontées à la frustration, on va mettre dans notre centre d'hébergement d'urgence ou dans le centre social une affiche comme quoi euh, dans deux semaines on organise une sortie à tel ou tel endroit, on va voir l'arc de triomphe. Je dis n'importe quoi parce que je vais avoir l'arc de triomphe après, quand je, vous, quand je vais vous quitter, je vais voir l'arc de triomphe. Et bien. Et au début, on va aller en parler aux hébergés, on va leur dire, on va aller visiter l'Arc de Triomphe, ça vous dit, oui, oui, oui, oui. Et puis, vient le jour J. Le jour J, ils sont deux. Et l'animateur qui a mis ses tripes, hein, qui, a, qui a réfléchi à, sa, à, cette, à cette visite, euh, qui, a, qui a pris les billets euh, de métro, euh, euh, qui a peut-être pris le petit pique-nique qui va bien, euh, qui a pensé euh, à tout, tout, tout, ben, ils, sont, ils voient qu'ils sont que deux. Alors la, la première des choses que moi je leur dis, c'est quand on va vers, vers ce, cette, quand on touche à ce champ de la culture, ben, il faut accepter la frustration et se dire que même même s'il y a une seule personne, quelle magnifique victoire, quel magnifique sourire va-t-on croiser et ça suffit. Et il faut l'accepter cela. C'est très important. Et c'est très important que les travailleurs sociaux l'entendent parce que les travailleurs sociaux euh, qui sont pris dans leur quotidien, dans ces démarches administratives extrêmement longues, qui euh, souvent sont euh, confrontés en permanence aussi à la frustration du fait de la non-régularisation non des, des, des, des, des situations, parce que c'est ça, hein, quand on a, on s'occupe de personnes en situation irrégulière toute la journée, bah, la frustration elle est au rendez-vous. Alors quand vous leur dites, ouais mais là cette fois-ci on va changer, on va aller, on va sortir, on va aller faire un truc un peu plus sympa, et que au moment où ils partent, ils se rendent compte que là aussi il y a de la frustration à, vie, à, à, à, à, à digérer ben c'est compliqué voilà. c'est important qu que je vous le partage parce que c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre au quotidien qui peut aussi euh, parfois euh, euh, comment dire, euh, empêcher, empêcher de faire et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de bénévoles parce que les bénévoles, ils nous permettent de, de, de, de, de compléter ce que, ce, que, ce que font les salariés. Ils nous permettent d'être là dans ces moments-là aussi, euh, de, de porter avec nous euh, ces jolis projets et en même temps de, de nous faire garder, le, de nous faire garder le, le sourire. Voilà, un petit appel aux bénévoles, le GASP est toujours preneur. Si vous voulez l'adresse de la personne qui s'en occupe, je suis à votre entière disposition. <rire> Alors, on, a, on a encore peut-être cinq minutes et puis ensuite on a un concert ici qui va nous présenter l'orgue de l'oratoire et, et nous faire voyager à travers plusieurs époques grâce à cet orgue. Alors peut-être, qu'est-ce que vous pourriez ajouter sur la question de, de, cette, de cette utilisation de la culture pour faire en sorte que les gens soient mieux dans leur vie quand ils sont avec des problèmes aussi importants que ceux qu'on a entendus la, la, la halte hein, partage la même difficulté, je vais prendre qu'à l'ESI, l'ESI euh, famille, donc l'accueil de jour famille. Hein. Euh, quand on n'a pas d'hébergement, quand les accompagnements sociaux prennent énormément de temps, euh, quand il y a beaucoup de difficultés, euh, si on n'a pas la culture, ben on a des personnes qui se morfondent, hein. on a des personnes qui ressassent, qui euh, tournent en boucle. Euh, on a des personnes, par exemple, à notre accueil de jour pour, euh, pour les familles en situation de rue, qui passent leur journée sur euh, l'appel 115, avec la musique du 115 qui tourne en boucle, hein, à attendre hein, euh, d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc là où nous, on a une force... Hein, c'est qu'on n'a pas de baguette magique on ne va pas trouver un logement demain j'aimerais, mais ce n'est pas le cas euh, en revanche, faire un atelier cuisine euh, permettre à ces familles à ces femmes, à ces enfants de vivre un moment convivial ensemble autour de la nourriture ben ça, euh, ça fait oublier euh, cette, euh, cet appel en boucle du 115 faire une sortie euh, aller à la mer euh, aller à Euro Disney ça paraît euh, euh, Peut-être très euh, euh, basique ou très éloigné, enfin très. Mais euh, passer une journée au Euro Disney avec des enfants euh, qui ont vécu pendant deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois à la rue, euh, et ben ça change, hein, euh, ça change totalement du quotidien et ça crée des souvenirs, ça crée de la magie euh, dans, dans leur vie. Euh, aller voir l'arc de triomphe hein, quand on est venu euh, à, en France ou en tout cas à Paris euh, pour trouver une vie meilleure euh, et qu'on a Fantasmer cette, ce patrimoine français, la, la tour Eiffel, euh, et ben y aller, y aller, visiter, regarder, et regarder ce fantasme, ce rêve qui était dans le pays d'origine, ben ça crée une réalité et ça, ça concrétise, euh, ça, ça concrétise un, un, un parcours et une histoire et, et, et, et une aventure, euh, même si elle n'est pas facile, mais c'en est une quand même. Euh, la, la culture, c'est aussi euh, apporter les valeurs. Euh, de la France au quotidien euh, ce, notre histoire et permettre à ce que euh, la personne qui est euh, dans notre pays puisse se rendre compte euh, de, bah, de ce à quoi elle peut avoir accès. Et c'est en ça où il est important qu'on puisse, euh, même pour une personne, euh, travailler sur, euh, sur ces euh, sorties culturelles ou en tout cas ces événements culturels. Merci beaucoup à vous d'avoir été là avec nous. Vous avez rencontré les enfants de l'éducation biblique tout à l'heure, qui vous ont écouté avec intérêt, je pense, hein, qui ont été euh, très étonnés sûrement de tout ce qu'ils ont appris dans tout ce que vous leur avez dit. Et puis, euh, peut-être qu'ils vous ont renvoyé aussi des questions qui vous ont fait vous-même euh, imaginer d'autres chemins, pourquoi pas, parce que c'est toujours un échange. Et puis maintenant, vous nous avez livré plusieurs pistes pour comprendre ce qu'est votre quotidien dans vos actions, ce que peut être aussi notre aide apportée à ces associations. Et puis aussi redire qu'un être humain, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a besoin de... De, de combler des besoins euh, euh, physiques et pratiques, mais qu'il a besoin aussi d'un imaginaire, d'une pensée, euh, que, que son esprit doit être mis en éveil pour qu'il soit pleinement vivant, ici et maintenant, là où il est. Donc merci beaucoup à vous, et, et ben, bon courage pour la suite, parce qu'il en faut tous les jours, mais je pense que vous n'en manquez absolument pas. Merci beaucoup à vous